Bonjour amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 9, cette fois-ci nous allons travailler un rythme un peu spécial. Tout d'abord je te fais une démonstration et ensuite je t'explique comment tu peux apprendre à jouer ce plan en direct dans cette vidéo. Dis-moi, veux-tu rapidement te faire plaisir en apprenant la musique Oui alors abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer ensuite sur la cloche de notification pour ne rien louper, ce serait ballot. Alors, ce plan harmonica blues numéro 9. Nous avons en première mesure des croches ternaires, mais euh, c'est un triolet en fait, c'est-à-dire c'est écrit en triolet, pourquoi Parce que la deuxième... Des trois croches du triolet n'est pas joué. Au lieu de faire... On fait... Donc, ta-qui-ta, sauf que tu ne fais pas le qui. Ta-ta. Au lieu de faire ta-qui-ta-ta-qui-ta, qui est -ta -ta -qui -ta -qui, le triolet. Ta-qui-ta-ta-ta. -ta -ta. Et tu prolonges sur la blanche pointée. En deuxième mesure, ce sont des croches ternaires traditionnelles. En troisième mesure, on retrouve le ta ta et après, on a un vrai triolet sol fa sol. Et après, ce qui est difficile, c'est le triolet de noir. En fait, c'est un triolet de noir, sauf qu'il y a le noir qui était remplacé par deux croches. Et ce sont deux croches ternaires. Donc, pour travailler ça, la première étape, c'est de mettre ton métronome, par exemple, à 60 à la noire. Et sur deux temps, tu dois jouer si, si, là. T'occupes pas du mi pour le moment. Tu dois jouer si là donc le mieux à faire, c'est tac, tac, tac. Sur le premier temps du métronome, tu joues le premier si, sur le troisième temps du métronome, tu joues le sol, et tu te débrouilles entre les deux pour obtenir quelque chose comme un... C'est-à-dire quelque chose de régulier, d'accord Donc entraîne-toi à faire ça, et dès que tu as réussi à faire ça, tu places le mi. Et le mi comme c'est la mi-sol, c'est ternaire, donc la seconde croche des deux croches, la mi est très courte. En fait, tu peux la penser comme une anticipation du triolet qui suit. Donc, l'idée c'est tu penses Mais en fait, tu joues le mi juste avant le sol. OK En pensant bien que c'est là Ensuite, quels effets tu peux mettre sur ce plan Eh bien, si tu joues la première ligne, c'est-à-dire dans le grave, avec les altérations, bah, tu peux faire des dim-bends, évidemment. Avec également des vibratos, comme le vibrato de gorge, le fameux Loving Ha. Et là, tu peux faire un dim-bend sur le Si. Okay. Et si tu joues dans le médium, donc sans les altérations, tu peux jouer des vibratos, par exemple, soit en bougeant l'harmonica, soit en mâchouillant, soit avec l'index, ou un simple vibrato de main. Ok Voilà, voilà. Bah écoute, amuse-toi bien avec ça. N'oublie pas que tu peux télécharger un cadeau. Dans ton cadeau, tu as la partition en clé de sol et la tablature harmonica. Tu as également la démonstration à l'harmonica, mais tu as aussi six pistes d'accompagnement pour pouvoir rejouer le plan sur différentes tonalités d'harmonica. Euh, si tu as un harmonica en Do, en Ré, en Fa, en Sol, en La, en Si bémol, tu vas pouvoir jouer ce plan et je vais t'indiquer à chaque fois euh, sur les pistes d'accompagnement quelle harmonica il faut utiliser, euh, sachant qu'en fonction de l'harmonica que tu utilises, bien évidemment la tonalité du morceau n'est pas la même. Okay? Donc tout ça c'est en cliquant sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve lundi prochain, lundi matin, 7h du matin, pour un nouveau plan harmonica blues. Amuse-toi bien, à très bientôt